C'est bon, je peux commencer Alors du coup, la question, c'est quoi pour moi euh, Second Souffle euh, Second Souffle pour moi, c'est euh, un collectif. Méta-collectif. Un collectif. C'est un méta-réseau. C'est un méta-collectif qui regroupe... Euh, des personnes euh, d'univers variés. Qui regroupe euh, des tas d'idées, de, de façons de voir euh, la vie et de réfléchir ensemble. Je le vis comme euh, plein de gens qui réfléchissent à plein de questions. Et ce Second Souffle, en fait, c'est la possibilité justement d'évoquer ces questions-là, qui sont justement des questions qu'on ne retrouve pas souvent. Un collectif qui permet euh, de réfléchir à, à beaucoup de choses, à beaucoup de questions. C'est un espace. Euh d'apprentissage. C'est un espace d'expérimentation. On apprend à vivre avec des gens, à échanger des idées. On regarde ce que les autres ont à nous apporter, euh, ce on, comment on peut travailler ensemble pour euh, euh, diffuser des idées. Ouais, pour moi, ce qui est hyper important euh, à Second ce Soul, c'est la dimension collective du, euh, du projet, <rire> si, euh, si on peut utiliser ce mot-là. C'est un collectif, qui se veut éthique, anti-agiste et libertaire. Voilà, deuxième question. C'est quoi pour vous un collectif libertaire, éthique et anti-agiste Un collectif, c'est euh, plusieurs personnes qui sont d'accord, euh, qui ont un intérêt, un point commun et du coup qui ont un, un, une raison d'échanger, de, de, d'exister euh, et de ne plus être vu que comme des individus, mais euh, qui peuvent être vus comme. Euh, un plus gros truc Qui prône euh, la liberté euh, de, de chaque individu, euh, la liberté à la fois d'agir et la liberté de penser. L'éthique. L'éthique, euh, c'est toujours se remettre en question, euh, raisonner par rapport à soi et euh, réfléchir euh, par rapport au monde et par rapport à nous-mêmes, euh, comment on envisage euh, les choses agir en action, en pensée. C'est la réflexion sur euh, ce qu'on souhaite ou ce qu'on souhaite pas, et c'est une réflexion sur euh, la liberté telle que j'en ai parlé tout à l'heure, euh, liberté en termes de puissance d'agir. Euh, un collectif éthique, c'est finalement où chacun, euh, par les expériences, va réussir à, à créer ses, ses propres valeurs. Et, euh, et du coup, l'éthique dans le collectif, ça permettrait d'accepter ben, les éthiques de chacun. Un collectif qui n'oublie pas que, que du coup il est composé d'individus et que ce collectif il n'a pas vocation à écraser les individus mais à, à, à leur servir à, à se définir eux-mêmes, à voir en quoi ils ressemblent à d'autres personnes, à en quoi ils se différencient d'autres personnes. Et en même temps l'avantage de ce collectif là c'est qu'il y a plein de gens qui sont là en ce moment, qui sont venus voir le collectif sans être forcément anti-agis, sans être forcément libertaire, mm. sans avoir trop réfléchi à l'éthique et en fait qui, qui s'y retrouvent un peu. Mm. Mm, mm, mm. En même temps, un collectif libertaire, éthique et anti-agis <rire> doit accueillir des personnes qui ne sont pas sensibilisées à, ce, à ces thématiques-là, et, et pas pour les convertir, mais juste du coup pour, juste pour les accueillir. Quoi.